Bonjour, donc je suis Cécile de Collasson, je suis la directrice du chronographe. Alors, le chronographe, c'est un, un centre d'interprétation archéologique, en fait un musée de sites. Euh, qui a ouvert ses portes en 2017, donc est tout neuf, et qui s'est euh, installé sur un site archéologique qui est l'ancien port romain de Ratiatum. Euh, donc ici on est justement dans la partie du parcours permanent qui correspond à la présentation de ce quartier portuaire euh, qui a été euh, l'objet de, de fouilles, euh, enfin qui est connu de longue date, hein, les premières, premières identifications et premières fouilles sur le, notre site d'implantation, elles datent des années 60 sont poursuivis dans les années 80 et à partir de 2005 on a eu des, des fouilles programmées euh, qui ont euh, rassemblé une communauté scientifique assez importante puisque c'était le chantier école de l'université de Nantes et euh, ce, ce site euh, il a révélé quelque chose d'assez unique à savoir un quai antique qui correspond en fait aux aménagements portuaires euh, d'une implantation romaine, un port donc créé ici ex nihilo au tournant de notre ère et euh, aménagé avec avec des structures portuaires qui ont été... Plus particulièrement fouillé et ce que vous avez euh, derrière moi et ici en particulier, c'est euh, en effet le moulage euh, qui a été effectué par euh, le Labo Arcantique, hein, qui est un, un, un laboratoire euh, implanté à Nantes, moulage euh, des structures portuaires qui ont été euh, fouillées euh, de façon assez euh, précise et continue euh, entre 2005 et 2016. Et euh, Ce qui est intéressant sur ce site, donc c'est euh, c'est une, une ville romaine hein, qui euh, s'est créée en territoire on était, on était ici chez les Pictons, de l'autre côté de la Loire, on était chez les Namnettes, donc dans deux provinces différentes. Et cette, cette implantation, en fait, elle a été une implantation portuaire qui avait pour premier but, en fait, le commerce. Donc c'est une ville nouvelle portuaire créée sur un bras de Loire qui a depuis disparu. La Loire est un, un fleuve extrêmement mouvant, donc aujourd'hui elle est à plus de 500 mètres de, de ce qu'elle était à l'époque romaine. Euh, et les structures portuaires ont pu être conservées dans, euh, dans un ancien bras qui s'est progressivement euh, ensablé. Euh, donc, euh, les fouilles, elles ont permis de révéler cette, cette structure euh, donc, créée par, les, par les, les Romains, mais aussi elles ont été accompagnées euh, d'un ensemble d'études paléo-environnemental euh, assez riche puisque euh, on appelle quelquefois euh, ces zones humides des bibliothèques sédimentaires et ça porte assez bien son nom, c'est-à-dire que ça, ça conserve suffisamment bien les vestiges et entre autres des vestiges qu'on trouve difficilement dans d'autres milieux que des milieux humides, donc euh, des graines, des ossements, du bois, euh, des matières végétales diverses qui ont pu être analysées assez précisément aussi et nous donner un très bon aperçu, qu'on essaye de retranscrire ici dans ce musée, de ce que pouvait être l'environnement de, cette, de ce, ce, cette implantation humaine et la vie quotidienne, tout bêtement, de ses habitants autour du 1er siècle, 2 siècle, 3 siècle. Et puis là, les choses ont commencé à, à s'étioler un petit peu pour le, la ville de Ratiatum. Alors, ce, ce musée s'est installé ici en 2017 hein, euh, au sein du quartier portuaire de Ratiatum, hein, c'est-à-dire euh, sous l'actuelle ville de rosé qui est donc une commune périphérique du centre-ville de, de Nantes. Hein, et elle présente euh, ici, dans ce parcours permanent, un ensemble d'objets de, de, issus de sites et aussi un, un ensemble d'outils d'interprétation numérique, maquettes, manip, etc., qui permettent de, de mieux valoriser des résultats de fouilles qui sont pas assez si évidemment lisible dans le paysage, on n'est pas dans un temple grec, donc euh, il faut pouvoir faire parler les éléments qu'on a découverts euh, ici. Et puis euh, ce, ce musée, il a ouvert au moment où les fouilles étaient encore en cours, ce qui signifie qu'on présente, et ça fait partie de ce qu'on essaye de, de présenter d'ailleurs dans le, dans, le, dans le musée, on présente euh, une recherche en cours. Et ça, ça c'est extrêmement important dans la discipline archéologique au sens large, hein, c'est que chaque résultat, peut re-questionner ce qu'on a découvert auparavant. Des résultats découverts ailleurs peuvent amener de nouvelles informations sur des données que nous avons déjà ici. Et c'est pour ça que on, on, on a besoin euh, régulièrement de réactualiser, de proposer euh, et de montrer euh, une recherche qui se poursuit largement après le moment de la fouille. Euh, parmi ces recherches, euh, il y a effectivement euh, tout un ensemble de, de, de spécialistes en fait, qui contribuent à la recherche archéologique, dont l'archéologie expérimentale, en fait, qui est une façon de tester des hypothèses qu'on peut essayer de mettre en avant à partir des traces retrouvées. Alors, nous sommes ici devant l'une des vitrines qui présente des objets découverts majoritairement sur le site euh, d'implantation du musée hein, donc euh, aujourd'hui c'est à peu près deux hectares euh, qui sont euh, une sorte de jardin archéologique. Euh, la ville de Ratiatom elle-même euh, s'étendait euh, probablement sur euh, environ un kilomètre de long, 300-400 mètres de large donc euh, on a aussi des découvertes qui viennent un, petit peu, de, un peu plus loin que notre notre site lui-même mais donc euh, qui viennent de Ratiatom. Euh, ça fait partie des objets donc, qui sont présentés dans le parcours permanent et et qui ont ceci de, de particulier, c'est que nous on avait envie de présenter quelque chose qui parle de la vie quotidienne. Euh, C'était important euh, de, de, de présenter ici des objets qui illustrent cette période qui est quand même assez passionnante de, de, de notre histoire, à savoir la romanisation, et où comment euh, les Pictons, euh, qui habitant de ce territoire, ont euh, progressivement euh, euh, se sont acculturés et en tout cas euh, ont euh, y compris dans la cuisine. Et la cuisine c'est quand même très parlant. Euh, assimiler un certain nombre euh, de, euh, de, de traditions, de modes de faire euh, romains, même si les échanges préexistaient très largement dans la conquête de la Gaule, mais c'est vrai que voilà, le, le mortier qui permet euh, d'assaisonner de, euh, de, de, ses plats avec des, des, de la coriandre par exemple, des, des plantes euh, qui, qui n'étaient pas encore euh, utilisées, les nouvelles espèces qui arrivent, c'est assez parlant euh, dans notre monde d'aujourd'hui d'essayer de, de de, de comprendre en effet euh, comment circulaient euh, les hommes, les espèces, les traditions, les cultures. Euh, et voilà, et la, le, la nourriture en fait partie. Donc euh, on a retrouvé euh, ici donc non seulement cette vaisselle qui est assez parlante sur les usages dans la cuisine, mais aussi des espèces végétales qu'on présente, euh, des espèces euh, animales. Donc euh, comment est-ce que euh, se nourrissaient les Romains donc on a, on a mis à contribution des archéozoologues qui ont euh, piloté les études euh, ici et, pu, euh, par exemple, faire des découvertes tout à fait intéressantes sur euh, la transformation du garum, qui était donc la sauce de poisson, un équivalent du nyokman, euh, ici euh, à Nantes, euh, quelles espèces étaient utilisées pour fabriquer comment, etc. Donc euh, ça donne un panorama qui est assez euh, vaste et qui dépasse le bel objet euh, de musée euh, largement, parce qu'aujourd'hui la recherche archéologique elle, se base aussi sur des invisibles qu'il faut, euh, c'est à nous, d'en rendre compte avec des outils euh, euh, par exemple numériques, euh, qui permettent de, de donner une lecture de, ces, de cette richesse-là.